Merci, euh, Madame la Présidente. Alors, on est au moment de ce débat où on n'y comprend plus rien. Tout à l'heure, on nous a dit que c'était extrêmement important de préciser dans le texte euh, qu'on pouvait mettre le drapeau sur un mât, non loin, à proximité de l'édifice, voire même sur le toit, hein, éventuellement. Euh, mais par contre, là, de dire euh, qu'il faudrait qu'il y ait une préséance, prééminence du drapeau national sur le drapeau européen, là, ça relève du protocole. Mais madame la ministre, monsieur le rapporteur, tant qu'on y est, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps, du fait de la suspension, en, en réfléchissant dans la nuit, à faire des amendements sur les dimensions des drapeaux Non mais parce que moi, euh, vous me mettez en responsabilité, je vous mets un drapeau sur un mât, non loin de l'édifice, mais de 10 cm sur 15, voilà, en petit, et l'autre je le mets en très très grand. Non, parce que quitte à être ridicule, autant aller jusqu'au bout Non, qu'est-ce que vous en pensez, madame la ministre, monsieur le rapporteur Pour bien finir la nuit, le ridicule ne tue pas, allez-y